La ministérielle développement, elle fait suite effectivement à la, à la ministérielle affaires étrangères de Dinar. À Dinar, on a traité des crises et là, on va traiter de la prévention des crises et du traitement des fragilités dans les pays en développement. On a choisi de faire une ministérielle conjointe éducation et développement, précisément pour décloisonner le traitement interne des sujets d'éducation et le traitement à l'international. En effet, L'éducation aujourd'hui, c'est un sujet qui touche au capital humain, comme dit la Banque mondiale, et qui vise à donner des opportunités aux jeunes en Afrique, à leur donner l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, avec un enjeu particulier aujourd'hui qui est l'éducation des filles en Afrique et en particulier au Sahel. Donc on a besoin aujourd'hui d'une vraie alliance entre les organisations internationales, les pays du G7 et les pays africains du Sahel en particulier, pour investir sur ces questions de développement humain.